Hop là, guys, et au bout ma poule Joyeux Noël Bienvenue dans un nouvel épisode des Huileurs d'Alsace. Aujourd'hui, un épisode spécial, puisque l'on fête Noël. Et pour fêter Noël, avec mes compères, on a décidé de vous faire un road trip joyeux Noël. Oui, effectivement. Ici, dans l'Ain, un petit village qui s'appelle Joyeux, et un autre village qui s'appelle Noël, en Franche-Comté. On va faire ce petit périple, il va se passer quelques aventures et là on va fêter Noël du Le concept est pas mal, l'arrivée sur Joyeux était un peu particulière. Un peu boueuse. Mais euh, oui, c'est bientôt Noël. Dans 300 km, c'est Noël. C'est joyeux, on est joyeux, on est joyeux. Bonjour Alors voilà, moi je dis plus rien. Je vous le souhaite juste en fait. Mais... <rire> Dans ce road trip de deux jours, c'est au départ de Joyeux que nous nous dirigerons vers Bourg-en-Bresse avant de passer une nuit agréable dans la capitale de la pipe. Nous continuerons notre chemin vers Pontarlier avant de finir l'aventure à Noël. Écoute, Salva, j'aurais une question. Euh, comment s'appellent les habitants de la belle localité de, de Joyeux En tout cas, c'est pas les Simplés. Pourquoi ça fait les habitants de, de Joyeux s'appellent les Jolicois et les Jolicoises. C'est joli, non Après, ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, on les déjà toutes faites, hein, on va y aller. Hein. Allez, c'est parti Et on démarre cette aventure de 300 km au départ de la région naturelle du Babugé, dont Joyeux marque la frontière avec la dombe que nous allons traverser d'est en ouest. Il y a de la neige Regardez, il y a de la neige il n'y a plus de saison! Hein. <rire> Vous êtes sûr que c'est pas là? Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas planté? C'est ce que Salva s'est dit ce matin quand il s'est réveillé. Putain, si se le plantait, ce con qui ronfle toute la nuit! La dombe que nous traversons est une ancienne zone de marécage qui a été investie et aménagée au milieu du 19e siècle par un ordre religieux cistercien, d'où nous voyons ici le bâtiment principal, l'abbaye Notre-Dame des Dombes. qu'on a un souci. Faites-vous plaisir, nous hein. ouais. Faites on passera après. Hein. Allez, on se dépêche C'est ah ouais. <rire> hein. donc sous ces encouragements vachards à mieux savourer le temps qui passe que nous abordons désormais le pays de Bresse. Célèbre pour sa volaille, une légende raconte qu'elle aurait été servie au roi Henri IV, charmé par la qualité du plat, lui aurait inspiré sa célèbre citation de la poule au pot. Et nous voilà à Bourg-en-Bresse. C'est très joli. On mmh. fait que des belles petites villes en fait, c'est incroyable. Mais... Ça doit te pierre justement parce que c'est que des cités médiévales. <rire> la capitale indinoise est célèbre pour son monastère royal de Brou dont la beauté constitue un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant. En son centre historique, Bourg-en-Bresse abrite de nombreuses demeures à pans de bois des 15e et 16e siècles et de jolis hôtels particuliers du 16e. C'est en tout cas un bien beau bourg qui mérite qu'on s'y attarde davantage. C'était beau, c'était magnifique. Maintenant on se casse, on va, on va à Saint-Claude. <rire> on va voir pour les pipes. <rire> pour les pipes, suivez-nous Avant Saint-Claude et ses spécialités, c'est aux abords de Jasseron. Que l'on a pris le temps de s'accorder une petite caterie locale. Mais qu'est-ce que c'est, Pierre Une tarte bressoise euh, au flanc. Spécialité locale. Ah, c'est bon Ouais. Ah oui, c'est bon. Ah. Mmh. Mmh. Mmh, bon. Ça va Tu fais une cure de mouche C'est quoi le truc Content et repu par ce frugal dessert, nous continuons l'aventure en traversant la région naturelle du Revermont. Qui témoigne de vestiges historiques remarquables datant du 3e voire 4e millénaire avant l'ère commune. Un peu plus loin sur notre chemin, c'est le monastère de Sélignac que nous apercevons et dont l'ordre des Chartreux, inspiré par Saint Bruno, a été l'inventeur de la célèbre liqueur aux 130 plantes. Mais pas le temps de goûter à ce spiritueux fait par des spirituels, l'appel de la glisse électrique est trop fort et nous amène à gravir les 300 mètres d'altitude par la Combe d'Arnan. L'occasion de nous recueillir sur la majesté de la vue de Corvessa, un petit village perché dominant la vallée de l'Ain que l'on va remonter jusqu'au lac de Croiselet. Ah bon? Entre bovidés, routes de montagne et cadres paysagers particulièrement remarquables, c'est en traversant la rivière de l'Ain que nous débarquons dans le département du Jura. On remonte la rivière de l'Ain jusqu'à Chancia, où ce sera désormais la Bienne qui sera notre fil conducteur jusqu'à notre étape du jour. <rire> à mon avis, elle n'est pas bonne pour Saint-Claude. Ah ouais Quand tu rentres là-dedans, t'as deux noms. <rire> Et nous voilà à Saint-Claude oui. Après des centaines de kilomètres, nous voici maintenant au Musée de la Pipe à Saint-Claude. L'occasion de faire sans doute des jeux de mots un petit peu pourris, mais surtout de vous présenter un petit peu ce musée fantastique. Créé par la confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude et l'association des diamantaires du Haut-Jura, ce musée propose de découvrir l'histoire des deux savoir-faire qui font depuis longtemps la renommée de la ville. Mais pourquoi des pipes ici, dans le Haut-Jura en 435 est fondée une communauté religieuse que le futur Saint-Claude administrera au 7e siècle. 500 ans après sa mort, de nombreux pèlerins accourent vers l'abbaye où les miracles se multiplient. Cette masse de fidèles va favoriser le commerce et la fabrication d'objets de piété qui vont encourager le développement d'une proto-industrie. Mais c'est au 18e siècle que l'on voit apparaître les premières pipes avec des bois du pays jurassien, avant qu'en 1856, on découvre que l'essence de bruyère n'altère pas le goût du tabac. Dès lors, c'est un essor économique incroyable qui s'empare de la ville et qui va faire travailler jusqu'à 6000 ouvriers, ici, à saint germain En compte en 1920, Damas, les 4000 ouvriers qui faisaient des pipes à la chaîne, un truc de fou quand même, hein Ils étaient jamais épuisés Apparemment, euh, ils avaient de l'endurance. Hein. <rire> non, je refuse de participer à ce truc-là. Bon, alors, vous l'aurez compris, hein, cool. euh, petite leçon de vocabulaire. À Saint-Claude, on taille les diamants et on façonne les piques. Ah, euh... Hop, la gare, c'est où, ma poule. Tu es content d'avoir eu ça Quatre où On va le coller <rire> Avant de savoir précisément où on va coller cette déclaration d'amour aux spécialités locales, on a décidé de prendre le temps de visiter la ville avant de rencontrer ici la meilleure blague entendue sur les Alsaciens. Oui alors les, les Alsaciens ne mangent que d'une seule façon les œufs dans un restaurant, toujours de la même façon. Bon oh, plat. <rire> J'ai pas pensé à ça la bas Elle est bien. Elle est bien. Du coup logo Hop là guys, et roule ma poule Bonjour C'est reparti après le bon petit déjeuner Bien gras On dit pas gras, on dit nutritif À base de protéines Beaucoup de protéines issues de Franche-Comté toutes les saucisses, toutes les charcuteries, on a tout goûté. <rire> Moi, j'ai goûté toutes les confitures, <rire> tous les miels. Tous les glucides. Et tous les yaourts. Je vous présente la plus grosse pipe du monde. <rire> Elle est là. Wow. Beaucoup de plaisir. <rire> Énormément de plaisir. <rire> infiniment de plaisir. <rire> 1m70 quand même. Hein. Et c'est donc fier de ces enseignements que nous avons repris notre périple au petit matin sillonnant la campagne environnante par une multitude de routes sinueuses nous permettant de remonter la très jolie vallée de la Bienne, Une vallée qui déploie toute la majesté du massif du Jura et qui régale pleinement par la qualité de sa voie verte et des paysages forestiers traversés jusqu'à Morbier. Après une pause biologique dans la capitale des horloges comptoises, on retrouve Yannick et ses compères au milieu des pâturages qui donnent tant de caractère au fromage à pâte lisse et à la raie noire que constitue le Morbier. En parlant de Ré, en voilà quelques-unes qui cherchent à se frayer un chemin des plus périlleux dans une campagne des plus luxuriantes, avant de retrouver une piste plus carrossable propice à des postures aérodynamiques de la part de Salvatore. C'est désormais le Val de Moute qui se présente à nous et qui constitue la région la plus froide de France avec des températures en hiver jusqu'à moins 40, au point de surnommer cet endroit la petite Sibérie française. Mais alors qu'on enchaîne les beaux paysages, voilà que nous avons la surprise de découvrir à Chaux-Neuve un stade de saut à ski vraiment, vraiment impressionnant. Ça, ça, ça a l'air énorme. Mais c'est facile ça. Ah Moi ouais, je te le fais en mais wheel. Mais non on le fait en roue. <rire> on descend là. <rire> <rire> il tombe même pas. C'est même pas marrant, il tombe pas. <rire> c'est pas cool, hein. C'est pas gentil. Hein. Donc, oui, Annick, euh, euh, je chute. Du coup Yannick, c'est content. Il est retour Je sais pas encore, je, je me tape. L'estomac qui doit aller dans les talons là quand tu te, tu te sautes là. Et sinon c'est quand ton tour On va essayer euh, l'année prochaine. <rire> Un petit peu d'entraînement quand même, quelques mois d'entraînement. <rire> non mais. Non, on n'a pas le temps, faut qu'on rentre. Donc euh, sinon on en aurait fait 3-4 mais il faut vraiment qu'on y aille. Ben, C'était bien sympa de voir ça comme ça, complètement par hasard. Nickel. J'avais jamais vu en euh, dehors qu'à la télé, donc euh, c'est impressionnant. C'est presque trop facile. <rire> Ah, la grande gueule. Bon, direction Mout, où je pense qu'on va aller se restaurer. Allez, c'est parti Matinée parfaite. Et on quitte la station de Chaux-Neuve pour reprendre notre aventure plein nord où Mout tarde à venir. À défaut de manger à l'endroit évoqué, nous nous sommes nourris de ces paysages top moumout, ouverts sur de vastes pâturages bordés de sapins. Roulant de village en village, au clocher si caractéristique de la région, c'est du côté de Malbuisson, petite station verte, que nous avons fait une halte pour savourer le doux paysage que constitue le lac de Saint-Point. Après avoir traversé la passerelle, c'est le long du Doubs et sous les murailles du château de Joux qui garde la frontière avec la Suisse toute proche, que nous avons continué notre avancée jusqu'à la capitale de l'absinthe. Et nous voilà à Pontarlier. C'est quoi la particularité de Pontarlier Pontarlier Bon, on est arrivé. <rire> Merci. Qu'est-ce qu'on boit Le Ricard du coin. Comment ça va Le Pontarlier. Le Pontarlier, tout simplement. Ils sont pas le Pontarlier. Le Cocalier. <rire> mais qu'est-ce qu'on mange Pierre Mais de la morteau Attention. On y est presque. Ouais mais c'est de la saucisse de morteau avec de la sauce d'armoisienne. Euh, c'est pas la l'assiette du pays, un truc comme ça Non, genre. Saucisse de morteau dans toutes les assiettes, mais quand même un petit peu de salade. Moi, je dois-je préciser. Et c'est les poivres. Super. Les ménages. Après ce délicieux temps de restauration régionale qui a égayé nos papilles dans un décor aussi riche et faste que le plein gurgité, c'est sous un soleil de plomb que l'on continue notre aventure. Le doux le doux. Le doux comme un agneau On a tellement aimé la saucisse de Porto à midi qu'on va aller à Morteau voir comment ils font la saucisse. Peut-être qu'on va même encore en manger. <rire> Pierre nous a expliqué que euh, quelquefois, il faut mettre du gras dans les cheveux. Il y avait une méthode franc-comtoise qui était de couper les tranches de, de marteau et de se frotter contre le cuir chevelu. Je vais essayer, moi, parce que je commence justement à... Ouais. Après ces conseils capillaires franco c'est en longeant la vallée du Doubs à 900 mètres d'altitude qu'on emprunte la voie verte, le chemin du train, qui comme son nom l'indique, reprend l'itinéraire de l'ancienne voie ferrée reliant Gillet à Pontarlier. C'est à ce moment précis que Salvatore a décidé de nous partager la joie qu'il éprouve à porter fièrement ses nouvelles poignées d'amour. C'est à cause de Yann, ça Ouais ouais. Ouais franchement. Je veux pas dire, mais mes techniques sont plus efficaces que les siennes. Ouais. Moi, en 15 jours, je te fais un petit bidon. Alors que les, les abdos, ben, ça perd un peu plus de temps. Voilà. Hein. Je suis plus efficace. Pour hein. qu'un jours, on n'a pas réussi à faire des abdos. Oh. Mais une fracture de c'est 5, ouais, c'est 6. Ça, on a réussi. Et après une trentaine de kilomètres à sillonner la campagne du Haut-Dou, et pour Salvatore de faire les vérifications d'usage de ses cervicales, ce sont de vastes forêts de résineux qui seront l'ultime étape avant d'autres arrivées dans la capitale de l'horlogerie. Le temps de prendre une boisson désaltérante et faire le plein de victuailles du coin, c'est vers notre destination finale et sous les encouragements du charcutier qu'on décolle de morteaux. Hop là, guys, et roule ma poule Ils m'ont reconnu Après plus de 300 km parcourus depuis Joyeux, c'est les plaines agricoles de Noël-Cerneux, petite commune dont l'église Saint-Claude se dresse fièrement au milieu du village, que nous arrivons à destination. C'est beau cette huile! Ah, il a de la tuile! Hein? On, ça, mis... ça, est de huile. On est pas mieux à Noël pour rien quoi! Voilà! À cause de ça, eh ben, il pleut pas dedans. Franchement, le paysage, comme ça, c'est le Jura, le lin. franchement, c'est vraiment très très très beau. C'est vraiment euh, un peu comme l'Autriche, franchement, c'est très beau. Et c'est ça, c'est pour vous? Vous vous souhaitez un joyeux Noël? En août, il fait un peu chaud quand même. Ça, c'est le réchauffement climatique, j'arrête pas de le répéter, mais. Ouais, pour un ouais. 24 décembre hein, quand même. Ouais, il fait chaud. Hein. Ça manque fortement de neige. Au mois d'août, et euh, on, on voulait faire du ski avec Salva, et puis pff, il voulait pas. Voilà, de, une, un road trip euh, génial avec euh, des points de vue euh, superbes à refaire quoi. Voilà, et puis l'aventure avec euh, mes copains, les milleurs d'Alsace, ça j'adore. Partager ces moments, des choses qu'on n'aura jamais vues en voiture. Et ça c'est un truc si je sais pas si vous avez déjà fait de la Giro-Roux, mais en tout cas si vous en avez jamais fait fête. Et découvrir la France, l'Alsace et toutes les régions qui nous entourent parce que c'est vraiment fabuleux. Un road trip ça se raconte pas, ça se vit, alors fais-le Et voilà je crois que les copains ont tout dit, c'est toujours une belle aventure et la Franche-Comté c'est quand même une région qui est intéressante à faire, intéressante à voir. Donc toi le wheeler franc comtois sache que on va bientôt te revoir. Allez hop la guys et Robin la poule. Donc pour tous les wheelers d'Alsace, on, on a fait le chemin pour vous euh, et pour vous souhaiter à tous et à toutes un excellent Noël! Un excellent. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous les wheelers et wheelers d'Alsace! Et merci de nous avoir suivis tout au long de l'année 2021 qui était N'hésitez pas à nous suivre en 2022 août. On va encore faire des jeux de mots pourris, encore plus forts, encore plus intenses! Hop là, guys! Et roule ma boule! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager surtout en cette occasion des fêtes de fin d'année. On te souhaite de bons moments en famille et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Joyeux Noël